Job Isaac défère un enculé imbucha parce qu'un bonde carrou. N'y ait pas des détour nomades mineurs et incitation à la débauche. Job Isaac nak pas voulu tout le mettre mais un connard char. D'accord, j'ai un balde. D'afre. Révélateur quand on enquêteur y ni qui dit mon mot de Job Isaac. Mince que ça coûte atom décembre 2018. Et booba m'ont dit à mon lotto lui qui quinze ans rec. Manam fuki at agium. Lui qui gagnera d'ailleurs. N'qui dit j'ai un balde. D'afre. Ande ak police ici appartement y nga hamenteni. Job Isaac mas nga kofa. Le monde est un monde dek est un monde qui est un monde qui est un monde qui est un monde jaina balde. un monde qui est un monde qui est